Bonjour à toutes et à tous. SEGOS a dévoilé il y a quelques jours les résultats de son baromètre annuel consacré à la formation. L'objectif de cette enquête, dresser un bilan à trois ans de la réforme de 2014 et identifier les évolutions les plus significatives en termes de pratiques de formation. Nous vous invitons, avec Mathilde, à en découvrir ensemble les principaux enseignements. Notre étude confirme la tendance observée depuis l'entrée en vigueur de la réforme de 2014. Pour les salariés, comme pour les DRH et les responsables formation, la loi va dans le bon sens. Pour 6 DRH sur 10, la réforme a simplifié le droit de la formation. Une même proportion estime que c'était une bonne loi pour réformer la formation. Les salariés eux-mêmes semblent s'être bien appropriés les avancées permises par la réforme. Deux données pour l'illustrer. 87% d'entre eux pensent que le CPF aide à développer les qualifications et 75% à maintenir leur employabilité. Un travail d'information reste toutefois à consolider auprès de certaines populations, en particulier chez les ouvriers et les moins de 35 ans. L'importance de se former tout au long de la vie professionnelle est pleinement entrée dans les mentalités. Pour 65% des salariés, la responsabilité de cet impératif de formation est partagée entre l'entreprise et le salarié. Cette co-responsabilité est davantage ressentie par les cadres que par les ouvriers. Autre donnée à souligner, 27% des salariés se disent prêts à financer eux-mêmes une partie des coûts d'une formation et 64% se disent prêts à effectuer totalement ou partiellement une formation en dehors de leur temps de travail. Si on s'intéresse à l'évolution des pratiques de formation, on constate que les modalités à distance en ligne, les modalités mixtes et les approches individualisées continuent leur montée en puissance. Plus précisément, L'accompagnement individuel est aujourd'hui l'approche de formation qui recueille les meilleurs avis de satisfaction. Un point de vigilance toutefois, la transposition opérationnelle qui permet de passer de la formation à la compétence n'est pas encore actée par une majorité de salariés. C'est justement l'une des promesses de notre nouvelle approche « For Real ». Boosté par les nouveaux usages des apprenants, l'éventail de solutions de formation à distance déployées par les DRH et les RF continue de s'élargir avec de forts taux de satisfaction. Cela conforte une forte conviction SEGOS. les dispositifs intégrant des interactions humaines synchrones sous forme de présentiel, d'échanges, d'accompagnement ou de classe virtuelle, sont perçus par les salariés comme les plus efficaces pour apprendre. 38% de l'offre de formation des entreprises est aujourd'hui digitalisée. Ce sera 56% d'ici 3 ans. Dans les entreprises de plus de 2000 collaborateurs, le digital est en priorité un moyen d'optimiser les coûts de formation, d'individualiser les parcours et d'augmenter leur efficacité. Parallèlement, dans les entreprises de moins de 500 collaborateurs, la digitalisation de la formation est d'abord un moyen de former un plus grand nombre de personnes de pouvoir proposer des formations au moment le plus opportun et de faciliter l'apprentissage entre pairs grâce à des outils collaboratifs. Vous le voyez, notre baromètre 2017 valide un certain nombre des convictions de Ségos. Le Digital Learning poursuit sa montée en puissance au service de salariés qui sont en attente de solutions, accompagnés et individualisés. Il s'affirme dans le même temps comme un levier stratégique pour les entreprises qui doivent relever trois grands types de défis transformation, professionnalisation des collaborateurs et innovation. La formation s'affirme bel et bien comme un véritable parcours dans le temps à viser d'efficacité opérationnelle. En somme, une expérience très stimulante et facilement transposable dans l'activité professionnelle au quotidien. C'est tout le sens de notre approche Foriol. Je vous invite à aller découvrir les résultats complets de l'étude. Bonne découverte